Hello, hello, bonjour, bienvenue dans les bas de l'entrepreneuriat. Je suis le coach Régis Samon Nous sommes dans notre émission où on parle de tous les problèmes, les petits problèmes, les coup durs qui arrivent aux entrepreneurs. Et à la fin de l'émission, on tire toujours une leçon pour que vous qui nous suivez depuis euh, toute l'Afrique, et qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, vous puissiez être aguerris en vous servant, de nos mésaventures pour pouvoir améliorer vos capacités à rentabiliser votre business. Alors aujourd'hui, on va parler d'une anecdote, enfin je vais expliquer une anecdote qui m'a, un événement qui m'a choqué. Les travailleurs qui n'aiment pas travailler. Ça c'est un, un, un, une déclaration qui est très courante. Nous les entrepreneurs, on a cette impression que les salariés africains en Afrique, N'aiment pas le travail, sont des véritables paresseux et ils ne contribuent pas au développement de nos entreprises. Donc, moi, c'était un de mes préjugés. J'avais déjà ça en tête et tout. Et il y a un événement qui va me choquer, que je vais vous compter, qui va complètement bouleverser ma façon de penser. Alors, j'étais jeune industriel et on avait lancé une entreprise de production d'Atcheké. Et l'entreprise est semi industrielle, donc il y a beaucoup de tâches manuelles par rapport aux tâches euh, mécaniques. Donc c'est suffisamment harassant pour ceux qui connaissent ce produit. C'est éprouvant de pouvoir bosser euh, dans, dans, dans des grandes quantités, euh, de pouvoir produire de bonnes, grandes quantités dans une, dans une ligne de production où il y a beaucoup de, de, de tâches manuelles. Donc déjà, mes employés, je trouve qu'ils ne se donnent pas assez. On n'arrive pas à produire en grande quantité, donc on n'est pas rentable. On n'est toujours pas, d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la recherche, en fait, de, de, de, de gros clients qui, qui, qui allaient me permettre de pouvoir passer cette rentabilité-là. Parce que jusqu'à présent, c'est moi qui payais de ma poche. Et on était dedans, et je suis j'ai je, je, je, fini par avoir un gros client. Et la capacité de production actuelle, enfin, en, ce, en ce moment, était autour de... 500 kilos la semaine et il fallait atteindre 2 tonnes la semaine pour être pour être rentable. Et ce client-là nous a passé une commande de 5 tonnes. Une commande de 5 tonnes pour une semaine, à livrer à une semaine. Mais il se trouve que c'était le il voulait qu'on lui livre sa production le lendemain de la fête du week-end pascal. Encore une fois ici, c'est notre week-end le plus long et le plus festif, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui sont chrétiens. Donc, euh, on commence le vendredi euh, soir avec euh, le chemin de croix, donc euh, ces journées continuent, donc on arrête à midi, samedi, dimanche, lundi. Donc, euh, je viens, j'annonce à mes, à, mes, à mes employés que, waouh, chouette, on vient d'avoir un, un gros contrat euh, de 5 tonnes. Donc, ils sont contents, wow! Et que... Euh, on doit livrer le mardi au plus tard le mercredi du week-end de passé, qui veut dire qu'on va travailler tout au long du week-end de Pâques. J'ai dit quand je leur ai dit ça, leur visage s'est gâté. Je leur ai dit, je double votre salaire. Si vous travaillez le week-end de Pâques, quels sont ceux qui disent qu'ils vont travailler le week-end de Pâques Moi, moi c'était pour les motiver. Mettre vraiment une grosse prime. Eh, eh, eh, quitte à travailler même quasiment à perte, mais j'étais content, il fallait qu'on ait ce contrat de 5 tonnes là pour vraiment gagner un peu. Donc je leur ai proposé ça, malgré ça, quelqu'un, personne, personne n'était enthousiaste. Et c'était le mercredi, le, le, la veille Pascal, c'était le. on commence le vendredi. Le jeudi, je viens à l'usine, je vois que les visages sont toujours gâtés et tout ça. Et donc finalement, je prends une décision. Je leur ai dit, bon, euh, parce que moi je n'aime pas que les gens travaillent avec euh, la mauvaise humeur. Je leur ai dit, bon, j'ai appelé le monsieur pour que j'annule la commande. On ne va pas faire la commande. Vous pouvez faire votre week-end de parc. J'ai dit, quand je leur ai dit ça, ils m'ont soulevé. On d'ailleurs, quand ils voient marquer but euh, à, à, à la CAD, André venait de remporter une coupe. Pardon, pardon, pardon, pardon. Ils m'ont soulevé. Pardon, pardon. J'ai dit, aïe! Donc ces gars-là, ils préfèrent ne pas avoir l'argent, mais faire leur fête de Pâques. Donc j'ai essayé de pousser un peu. J'ai dit, mais hé, eh, hé, eh, eh, et si on ne travaillait pas le week-end de Pâques, mais le lundi, on venait travailler. Puisqu'on a fait vendredi, samedi, dimanche, Pâques, lundi, on reprend le travail. Et non, patron, c'est là même, on va en Galilée. On va en Galilée, ils ont commencé à chanter. Aïe Mais vraiment, ça m'a choqué. Mais en même temps, j'ai tiré une leçon et que je vais, je vais partager avec vous, et au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'argent qui est le moteur d'un travailleur. C'est plutôt son épanouissement. C'est son épanouissement. C'est son épanouissement qui est son moteur. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher, même si vous lui dites d'interrompre son congé de maternité pour, que, pour reprendre le travail, vous allez lui donner de l'argent supplémentaire, elle ne sera pas heureuse. Un salarié qui vient de perdre son père ou sa mère, si vous dites que, euh, comment on appelle ça même, euh, si vous lui donnez des jours de repos supplémentaires pour pleurer ses morts, il sera beaucoup plus heureux que de l'argent. C'est ça. Donc voilà, si l'argent, ce qu'il faut retenir, si l'argent permet l'épanouissement de votre travailleur, alors vous pouvez lui octroyer ça. Mais si l'argent ne permet pas euh, son épanouissement, comme ça a été le cas dans l'anecdote que je viens de vous, de vous raconter, Abandonner cette initiative. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à ciao, ciao pour un prochain numéro des Rambas de, de l'entrepreneur. Bye bye!